Peux-tu comparer tes deux régions françaises préférées Alors je dirais que mes deux régions françaises préférées c'est les Pays de la Loire où je suis née et Rhône-Alpes où j'ai euh, eu plusieurs euh, postes euh, professionnels donc j'y ai passé du temps et euh, j'ai beaucoup aimé habiter dans les deux endroits euh, qui sont, bon Rhône-Alpes c'est plus joli quand même que les Pays de la Loire qui sont très urbanisés. rhône Alpes, ça reste sauvage avec les montagnes, des grands espaces vides. Et le climat est plus agréable aussi parce que c'est plus au sud donc il y a plus de soleil. Après, des fois, en été, il fait très chaud. Surtout, j'habitais à Grenoble qui est une cuvette dans les montagnes. Alors là, l'été, c'est la fournaise. C'est très agréable. Mais les deux avantages et puis c'est je trouve c'est un peu le même genre de personnes agréable à côtoyer et agréable pour travailler avec